Je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire une mise à jour sur un mac os Alors euh, il faut aller dans le menu apple qui se trouve dans la barre en haut euh, tout à gauche Après il faut aller dans Préférences système Et après, il faut aller dans mise à jour de logiciel. Et normalement, là, vous aurez des propositions de mise à jour. Si vous n'avez pas les dernières mise à jour, alors il suffira de cliquer sur « Installer », de cliquer sur « Installer », et après d'accepter euh, les conditions d'utilisation. Moi, je ne peux pas vous montrer parce que moi, comme c'est la dernière mise à jour, ça ne me propose pas. Ok c'est tout bon.